<rire> la Guinée où sont Wari, où sont Wari. La Générale voilà, fait voir affiner problèmes là. Parce que on va diriger y a pas de gestion de. Ça c'est fini. Paul Kagame, invité mal la Guinée. Pourquoi faire là-bas C'est une honte pour euh, notre pays. La Générale a 6 mandats six déjà. Est-ce que ça c'est une référence pour une démocratie Comme Kagame n'est pas une référence pour nous, et puis échanger n'y a rien, juste pour juste pouvoir gaspiller de l'argent. Je vais d'or qu'on a crié, parce que les juste, dans ce qu'ils fait ils a des na kine. Mais Il Et puis avec l'esthétique. Les leaders politiques guinéens, prenez votre, votre responsabilité de dégager des ordures en Guinée. Nous avons fini. Nous dire et Nous avons fini. Nous avons fini. a avons fini. Nous avons non, non, la vérité. On a fait la a la la la c'est clair et président Hillary ou un les... Saoudite pourquoi faire là -bas? après les États-Unis ça dit à promener en faire là bas des choses vraiment ramola marhaba on pas m'a dit tout. mais pour Mamadi, dit peut-être le, le, le gars est en train de faire son boulot non mon frère on a pas fait feu rablo on a pas et il regrette maintenant Yat. Et dans ce cas, Miguel, je vais... message -y concernant le Spartakis. Il a dit. Il a un là la de Il a a de dans ça alatine ce soir ni fait ce je mais na format na sing dans ça diga na na ba fille la gnera avec un vieux c'est-à-dire na mou lugama le nommé diabaté djabatela je ne sais pas de habitat sur Ensuite, il dit a fait la défense de la femme Parce que la fait un à fait Parce que la majeure partie, c'est-à-dire des Guinéens. Alors, faites beaucoup d'attention. des défendus. de faites des alors faites beaucoup d'attention fata faites des Vous faites des na na défendus. Vous nous avons un rapport avec la vérité Mais S'il reçoit un peu d'argent Dans la main de l'imam C'est fini On a vu l'imam Saluf Avec l'ancien Ou bien c'est quoi Pas l'ancien compté, c'est Nara, Mais qu'elle fait l'alphama Où L'imam Saluf, c'est ce qu'il a a a communauté Et puis au niveau des apprentis on y a les affamés que vous êtes, on m'a dit, Il faut que vous ayez une femme qui m'a on ne va pas vous laisser. Cela dit, les leaders politiques, vous avez dit regarde moi Parce que Paul Kagame, c'est une référence. Et puis, ce n'est pas de la démocratie. Vous voulez rester au pouvoir Non. Avec vous Non. Des tonneaux vides. Non, ce pas possible. Non. Ce pas possible. Donc, là, ville, la Guinée-Cabirine, like, la là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, ou se couvrir dans a un 3 mandat Mais il déjà au pouvoir 6 mandats déjà au pouvoir Alors, ce n'est pas quelqu'un ça pas une référence c'est clair non non non non dit là Amayagi, amakini à ma kine kini il n'y a rien ou On a de bon économie ton gouvernement mini la guinée dorée et yati il est fallé là et nous et nous et nous et nous pour le carga c'est femme à la guinée c'est quoi comme ça, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, là, million là, donc, là, là, là. <rire> il là, mais là, n'en là, pas là, là, là, là, là, Ça. Donc on a créé une énorme médium de folie. Nous mariera on a dansé à programme non quitte. The time is money here. Voilà, so près 18 heures. Fam affaire, il n'a pas gagné, on a bafé. Même à réinstitution qui m'a mal dit à, à, à Tori parce qu'il a le pouvoir, oui. Il a a une femme même, son mari est avec la force spéciale. Il vient de nommer la femme parce que un ouais, a un du terme. On ne peut pas faire cause du pouvoir cause de la cause de la cause de la cause de la cause de la cause de de la cause de la cause cause cause je me on la Guinée. Je le référence à la Guinée. Je à la Guinée. Je on le à la Guinée. Je à la la Je le à C'est malheureux, À moment, quand on hein? fait, on a Il y a un problème, hein? C'est ça. Il faut que les Guinéens trouvent la solution. Parce idée, c'est clair. a C'est ça la vérité. Parce que je suis aux États-Unis, hein, ou bien en Europe, ou quelque part, je ne sais pas. C'est dommage. très dommage. Donc, je euh, vais créer un nom à de Dandé maintenant parce que je vais y aller. Je vais à la poche. vous voulez mon abe Walina. l'inanabe ou L'argent aller construire ou acheter des maisons ailleurs, c'est tout et à oui, développement. Oh god, il en a échangé un cobrimato n'a Il n'a a sort, mais ni et n'a fallait ben non, non, non, foutu des, on a des gens, parce qu'on est avec des malhonnêtes, c'est à dire ils se et... Oh non, non, ou à me goriller, elle dit. Oh ma disais ethnocentrisme, il y a un sourire. Il y a une administration m'a dit qu'il Pourquoi Bon c'est un besoin de pas mon besoin. Et ils ne font que radier les autres ethnies. Oui, parce que y a des gens qui ont donné énormément après, entre Alors, dans ce bar, radier la un certain baril. Je vais revenir sur ça le soir, Puis, parce que, déjà que... <rire> Le monsieur a été radié, licencié. Il a été démené, C'est grave. grave, a été radié, Il On été démené. Il a été un féticheur comme ça. là. C'est grave, Il a été dit a a a été Il a a Il a été Il a été Il a je me dis, il y a un programme qui est mal. Maintenant, il faut pouvoir faire ça. Regarde-moi des idées archaïques comme ça. Qu'est-ce que cela va servir à envoyer le pouvoir ou quoi Rien Des tonneaux vides comme ça, c'est une honte. Pour nous, nous, à la TEGI. Et puis, moi, les sous-sous sont très mal, faciles à manipuler. Et les sous-sous sont manipulés, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est un peu plus. Je ne sais pas si c'est un ne sais pas la peine. C'est la vérité. Mais vis-à-vis, -vis, il faut que nous lancions la compte. Ah, il faut que nous lancions la chaîne. Il faut que nous lancions la chaîne. Et puis, un faux type. Sort à Tana, non, non, fois de faire ma mère, rien Parce que tant tant ça un et bon, c'est un Fou, fou, ça autour, ma hein, et tiens, es y a Ma gens me dénoncent. Il y a des gens qui me disent, il y a des gens qui gens qui il gens qui c'est là que je me suis dit, il a Oh non. Shit. Parce qu'il y a autour de, de, de, de, de, de, de diamines, et je ne sais pas, bien presque ceci. Mais non, il, y a commandé. Puis, il y a un commandant Il a a Il y a il a fait deux fois des deux, il a fait un il fait un il fait fait fait il fait un fait a fait il fait fait fait il faut que tu On qui Il faut que arabe qui Il faut Vous êtes tous des Je ma Quand on pire, notaire On a tout. On a tout. On a On a On On On On On a On On Okay. Ça ne vous dit absolument rien. flanqué là-bas, presque la majeure partie sont tous des mais Regarde-moi, on a des convaincements. Je là, je suis Oh les religieux elles, sont tous de qui en Guinée. Il faut prendre l'exemple sur l'imam Biko. Il a été clair. C'est tout. Au bon, bon bon, il faut c'est fait, il a a fait, il n'y a tang. Si ça ne va pas, il faut démissionner. Là, je comprends que oui. L'imam a raison, il doit démissionner parce que vraiment ça ne va pas. Mais il y a une demi-sérence, il y di une demi-sérence, il y a ma demi-sérence, il y une demi-sérence, il a non di sérence non a non di a a a il y a un Il a un maudit comme ça. a Il y a un comme ça. a Il y a un y a mais il faut que je Et non, tu pas une Et non, tu n'as pas fait comme règle. pas une règle. Tu n'as pas fait une règle. je n'as pas une pas une règle. une je pas une je Damarosa a fait 15 milliards. Et, et c'est de Dans ça, à pire Dans ça, Je a Dans a colo, Dans ça, il a a a a Tereba, Nare, Yati, Yati, Donc, Tho, On nomma, Nana, Faraday, Gesege, Kha, Wati, Kain, Nagati, Onfama, a fait, Continuer de noumari, Kha, parce que j'ai, La liste Bangui, Kha, Lati. La gineke, Doro, Nare, Nare, Nare, Kishé, De, Kishé, De, Alpha y a va faire un visage de famille. Il ma bombe, un autre, il faut faire un autre, il faut faire un autre, il faut a fait la qui fait la vérité C'est ces bandits a fait fait a fait a fait C'est C'est lui a négocier C'est lui a qui qui a la c'est seulement l'arme. Non, non, Là où il est, il s'est indiqué. Je ne sais pas, fait ne sais oh. on aime on n'invite que les, les, les dictateurs s, s, sanguinaires dans leur pays. Je regarde tout le temps Paul Kagame, il fait l'endangement entre lui et les politiciens. Quand il est, bon, il est en New York, il est marrer, il faut quitter. Ces enfants sont en train de, de, de faire la belle vie ici. Ces trois garçons, c'est des milliardaires. Tous. Alors, je YouTube, je Il y a un ici. Deux-mêmes, je pense. C'est des milliardaires. Et on en a invité. Oh, God. C'est stupid. Il y a un autre, Il y a un Il a un Et ça, là, c'est un peu comme ça. Puis, c'est ça. Il Il Norbert, je suis toujours ici. Je suis Nous sommes allez Nous dans la Nous sommes là. Nous sommes là. la sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. la la ils financent énormément la coordination de la Basse-Guinée il y a un montant qui était débloqué, sauvé pour, décaissé pour eux la coordination manding Guinée-Forestière et la moyenne guinée également il y a un budget voté pour ces quatre régions naturelles juste pour se taire oui, c'est ce que dans ça, est en train de faire maintenant là, en Guinée mais où on peut aller avec ça Et le pays est en train de... Ça dit sombrer, rien, concrètement. on est à l'hôpital, il y a des gens qui ont il y a une corruption, le budget est en train de se faire. Il y a un gens qui ont fait. C'est pourquoi je pense, et bien tout le monde, attention, parce que l'on est là, il a été retrouvés maintenant. De ne pas s'associer avec le groupe de, de, de, de la Gisekouna. Parce que les na ne et pas les gens il diamine les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens Il sont les la des, des, des, de choses, comme on appelle en Guinée, ça dit, couvrir espèce mon minimum. Mais dans son éira, il faut couvrir le prix au pays, euh, comme on appelle, destination, c'est tout. Dans ce, fer, il y a, a, on a un pas fait Amara également. Parce que ils a un autre sur des aéroports, et la Guinée comme il a fait Il fait un il c'est fait Ah, il travaille Non, il ne travaille pas Maman dit C'est ce la main. je C'est ceci Parce que la dernière Il y a un Je m'excuse, On peut compter sur eux Mais la majeure partie entre eux aussi c'est la même chose. C'est ce que je veux Et nous veux toi ne je veux je Sekouba Konate, c'est un faux type, le plus méchant, sanguinaire, lui Quand il dit qu'il n'y c'est quoi, après la transition, tu vas le regretter. Je te dis, il doit ordonner. Croyez-moi. Parce que tu as Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.